Tu vais essayer de me faire tomber dans la faille là. Il aime trop jouer avec ça, lui. Courir avec ses poteaux. Je te laisse pas de que je suis pas là. Il est trop fort. Il y a une petite différence dans le décor Alors je vous laisse vraiment 30 secondes pour la l'avoir 30 ça fait longtemps Bon vous l'avez vu, vous l'avez pas vu, de quoi mon cul <rire> Nouvelle différence, ajout euh, Spécialité, c'est ça Ah non mais ça change tout hein. Ça change vraiment tout hein. Il y a de fortes chances que d'ici la semaine prochaine j'ai un nouveau décor Donc ce sera lundi sur Twitch Venez voir, normalement j'aurai un nouveau décor Je bien normalement, si la peinture a séché Et euh, le reste Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans une nouvelle partie LGUH avec un rôle emblématique. Je n'ai aucune idée du rôle que je suis parce que la game a été tournée il y a longtemps. C'est juste que j'oublie, entre temps, il s'est passé plein de choses dans ma vie. J'ai eu la chance de... Euh... sans oublier que... Euh... Comme je l'ai dit, LGUH avec une finale épique. Vous allez la voir, accrochez-vous sur votre chaise. Déjà celle de la semaine dernière, a été pas malin. Hein. Mais j'ai sorti un LG la semaine dernière. On aurait pu mettre un démonse aujourd'hui. On fait un démonstrateur à la semaine prochaine Au moment où vous regardez la vidéo, je suis certainement en événement caritatif à Bruxelles. Voilà. Venez dans la description, cliquez sur le lien de Twitch et marquez « Je viens de YouTube, nanani, nanana. nanana. » Parce que je suis clairement avec 45 streamers, certainement déjà maquillés. Peut-être à poil. Euh, Peut-être en couple. Non, non. Pas loin. Je vous laisse avec la vidéo. Abonnez-vous. On essaie d'atteindre 100 000 avant 2034. 35. 36. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Ah, la map elle est bien là. J'aime bien quand c'est plat. Moi je suis plus team plat que team. Team vallonné. Pas bah, bizarre. Enfin, ça m'étonnerait qu'il me. Oh, salut bro. Salut bro. De quoi on parlait Euh, oh, le Blue là. là. Oh putain. What the oh, fuck ouais, ouais. Tu m'as réveillé <rire> Mais c'est mais oui, c'est toi Ah, le montreur est ici Oh, wow, oh. ça va, gros, oh. Bah, non, du coup. Voyante, bavarde. Oh, bah il ah, ça, le ah. bad Ils en parlaient Oh, la méchante. Mais pourquoi, bavard, pourquoi, pourquoi vous parlez de juger ou Hurler Bah, je sais y pas, il y, y a eu tout eu un monde qui tout tout tout en parle, pas, mais il euh... y, y a dû avoir un hurlement. Il y a eu 17 personnes qui. qui ont... Personne ne savait ce que c'était. Ouais. C'est ouais, quand qu -ce quoi, euh... Bah, tout à l'heure, dans le coin, il y avait eu un hurlement au début de la nuit, quoi. Oh, j'ai pas réussi à la choper, Oui, on va attaquer là. Je peux mes bottes genre Pourquoi Parce qu'on va attaquer. Déjà, mais déjà, ça, ça fait, ça fait 62 minutes, mal. Non mais, je sais, mais, on, a, on, a mais on, on a des On connaît on des un méchant, enfin, on pense qu'on méchant. Mais qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous Qu'est-ce Et la vie, la vie, je suis pas suis hurleur ou pas gars, il a il trouvé sur un dans un match. Ah, ça fait mal. Bah comment ça tu avec un eh oh Salut Salut Par contre, il y a une carotte géante qui se fait sauter, hein. il est soupçonné d'être euh, le loup garou hurleur. D'après les infos, il euh, y a Newalia, il aurait kiffé avec Machu Picchu, et vu que Machu Picchu est censé être hurleur, euh, faut se méfier aussi de mais... euh, lui. Le groupe que je viens de dire que je trouvais bizarre avec Max, on sait pas oui. pourquoi ils nous ont dit ça, ils nous ont dit on était 4 3 on a entendu le hurleur alors qu'il n'y avait personne autour. Donc bizarre. dans le groupe de Helenos, euh... Elenos Atsuki et Sho, et, Shou. et, Shou. Ouais, et Shou, là, il y a possiblement le hurleur. Mais en tout cas, très bizarres comment ils agissent. Mm -hmm. euh, mais il faut faire gaffe, la voyante ça peut vraiment être l'interprète, genre s'il n'y a pas d'autres specs dans les. Dans c'est les... un mec, euh, il peut prendre. il a trois rôles à info qui sont pas dans la compo, euh... et il peut une fois chacun dans la partie. Genre, et, euh... solo. et solo euh, Non c'est village. Ah bah c'est bon. De fou. Je pense que ce serait ça puisque euh, voyante je pense pas qu'Omega aurait mis voyante bavarde. Ouais voyante bavarde ça me semble un peu trop original. Euh... Donc euh, maybe interprète. Euh, ah oui d'ailleurs oui, on a vu un truc, euh, un truc bizarre tout à l'heure. J'ai bizarre tout à l'heure. On était avec euh, Sashimi euh, et deux autres personnes dont j'ai totalement oublié les pseudos. Navré. Il y avait Nerol et un autre mec dont, dont j'ai oublié le pseudo. Et il y a Miko qui est sorti de chez ouais. les arbres. Avec une gap, épée à la main et il a dit, euh, j'ai perdu 5 heures en cave et 2 minutes après, sous l'arbre d'où il est sorti, il y a un creeper qui explose Alors qu'il s'évolue aussi des arbres avec lui Donc voilà, euh, Bon, au final on n'arrive oh, pas je à avoir ton d'affo quoi. Ah. Mmh, <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> les gars, est-ce que le mmh, champ il pourrait pas être Moi Je pense que SICK est invisible Non Sik il est pas invisible du tout, je l'ai vu tout le temps non, non, non, il non, passe sa viande sous les arbres. Ouais, mais c'est bizarre. Mais moi je le vois souvent sous les arbres, mais enfin pas invisible quoi. Je vu tout nu donc il est pas invisible. Mais vraiment, je verrais bien show Ange ou Rival et euh, Carotte Géante, du coup, euh, cible ou couple parce que il a forcé à mort dessus en fait. En, en gros, je suis arrivé au zéro et ça fait un petit peu de hurlement. T'as qui qui pensait que c'était euh, Carotte. Pourquoi et du coup, après il y a eu le four, il a fait euh, t'as eu, eu le four, t'as eu le hurleur, il a, il a dit ah bah du coup c'est confirmé euh, Oui, il a donc, Ça y ouais. est, c'est confirmé et il a, et il a dit qu'on allait, il a dit bah go attaquer carotte Mais euh, vu qu'il forçait à mort et qu'apparemment ce serait plutôt Machu Picchu le hurleur Ouais coup, Je me dis show il doit avoir un lien pour forcer comme ça, donc je verrais bien rival ou ange ou, ou voleur Ah ouais, ok c'est possible Et Bichard apparemment quelqu'un qui te save toi et Ouais tu save un. Euh non, pas encore mais ouais ah parce que, bah, qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il connaissait ton rôle et que toi tu connaissais son rôle. Non bah non. Ça va la dévot là Qui <rire> c'était C'est pas grave, c'est pas grave. Pas plus d'infos sinon à part le hurlement. Non non j'ai rien du tout. Quoi Quoi Quoi Il faut, On a besoin de toi. En gros là nous allons briser à des épousailles et on a besoin que tu sois de notre curé. Ouais ouais ok. Messieurs Erles et messieurs Helenos. Comment allez-vous allez Ça va et toi Ça va ça va. Nous sommes aujourd'hui réunis pour célébrer l'union de deux personnes. Mute-toi, R.L.A.S., c'est chiant. Ah, <rire> micro de A ma gauche, R.L.A.S., jeune personne de sexe masculin, très attirant certainement, de ce que j'imagine. Hélénos. Jeune personne aussi, du sexe masculin, qui euh, est un peu vert aussi, mais ça euh, on s'en fout. Okay. Non, alors en fait j'explique. Regarde. En fait je suis un canard. Ah en fait, Ah je suis un canard. Canard. Ah oui oui t'es un Et canard je avec une ton mec. parce que les canards c'est des dieux. En fait. Ok ok je vois je vois. En fait bizarre. je suis le prophète de la religion canardesque. Bon bah voulez-vous okay. prendre pour époux Monsieur RLS présent à ma gauche. Oh, oh mais... mon ah. gueule, on fait une idiot. Silence Et les notes Voulez-vous oui. prendre pour époux monsieur Erlaès présent à ma gauche Je le veux. voulez-vous prendre pour époux le prophète des canards présent à ma droite, Elenos Oui. Par les, les, les droits et les lois qui me sont conférés de la loi euh, de 2013 autorisant oh. le mariage homosexuel, Erlaès et Elenos. C'est 2015. C'est 2015, c'est pas 2013 R oh. Ok, je suis juste con alors. Elenos. Vous pouvez épouser la mariée. Le marié. <rire> Merci monsieur le prêtre. <rire> pas de soucis, pas de soucis. Content <rire> d'avoir pu célébrer aujourd'hui. Hein. Oh. Euh, je me suis fait filmer par le groupe de Krixy. J'ai pas eu le temps de voir, je suis allé dans leur groupe. m'ont dit qu'il y a ça. des gens qui ont confiance a... en toi. Euh, J'ai dit bah, particulièrement, je me suis pris trois coups d'épée et ça a dit euh, non flemme de leur côté. Ok, il y a de plus dit. en plus d'infos, c'est cool. Ouais J'ai ouais. te... entendu pour Exi. On est quasiment sûr que dans le groupe de Damien il y a des loups. C'était ouais. des bons rôles et surtout uh, Sho est 100% loup parce que bah, clairement uh, il reste de, avec Atsuki depuis le début de la game Il y a eu deux greux, Atsuki vient de mourir, elle était montreur, montreuse d'ours Et le problème c'est que Sho est peut-être voleur parce que il a à ce qui paraît c'est lui qui a tué une carotte géante qui était loup garou Ah ça serait très fort ça Peut-être qu'il était voleur, il a tué le loup garou, ça a grogné au jour d'après C'est bon ah, encore trop, trop vague comme info, enfin comme euh, supposition, il n'y a pas oui, assez mais de... Oui bon le problème c'est que... On va pas attendre trois heures de jeu Le problème c'est que là on perd le montreur, on n'a pas 800 ans On info, a perdu hein, de l'analyse c'est Qu'est-ce qu que non, non. Non, squad, je dire Non, Scott, je ne l'ai pas revu depuis 20 minutes Ouais. Hein. Parce que... que... Ouais, Le va était avec pas. eux mais... Du coup, ah... Moi du... euh... je pense que ce côté est méchant Je pense que ce côté méchant, je pense qu'il est quoi ah, là, Les gars sous, sous les arbres il y a quelqu'un en sneak Ah non c'est une vache Oh putain Non mais je suis sûr d'avoir vu une armure en fait c'est ça qui me stresse Après tu sais que si ça avait été glisse ça aurait été la même personne Une armure pour moi c'était pas une vache, c'était bleu Une vache c'est pas bleu Qu'est-ce qu'il y a Machu il est méchant Probablement le groupe de t'as depuis le champ. Alors, est-ce que c'est du flair Non, parce que flair, on aurait eu un message. Ah oui. D'accord. Ou pas, les gars, quoi, il un minimum discret, quoi. Mais si, il faut te tuer. Il faut aller un minimum discret, quoi. Il fait de la peine, il m'a fait de la peine, la vie de la mère. Il des max Il est mort, il est mort, il est mort. Oh, merci. Ouh la la la ouais, j'étais à 3 coeurs hein Oui. ils étaient mal cachés ah, oui. ils étaient surtout ils parlaient genre Ah mais c'est Miko Nono ouais voilà on savait ouais, qu'il était, qu était méchant Ah il, fait il, il était infecte Ils étaient cachés ah, sous bon les arbres et ils ont dit euh, Tiens ah, les gars ouais, on pas est cramé, je sais pas Euh mais, Les mais, gars d'ailleurs j'ai une question Est-ce que vous avez 100% confiance en moi tous les deux Bah euh, je peux pas mais tu m'as pas attaqué mais je sais pas ah, okay. non, non non non je te jure que non, si, non si, Mais vraiment il m'a aidé Les coup. gars il aidé. les gars fais moi, il, il est pas mais... loup, il est pas loup mais confiance Il est pas loup mais je, je jure que je l'ai mis, je, je, sais, je sais ce qu'il est Je, je vous jure pas pas que Il était juste là, il était juste là Je vous promets faites moi confiance, voilà ah, euh... Mais comment mais tu savais Bah parce que je l'ai vu tout à l'heure faire un truc trop bizarre Il était invisible et il parlait avec des loups Les gars vous avez des bottes ou pas J'étais pas sûr que ce soit sa voix Mais du coup là si Bah loup garou méga euh, des rôles solo, solo, euh, en fait, ou voleur? Bah il avait une T4. Ouais, il mais ils sont partis, je les voyais plus. Ah ou alors il s'est fait grimmer Ah c'est possible du coup. Oui oui. S'il avait une T4, il moyen qu'il s'est fait grimmer Ou c'est Il y a les deux. Non mais bah, il l'aurait pas gardé, il l'aurait pas gardé Allez ouais, les gars, ça fait longtemps que vous avez pas vu, vous avez des infos On vient de tuer deux non, ou non on vient de buter Alors, les gars. Bah, moi j'ai vraiment tous les méchants quoi, genre... Alors le coup, c'est euh, Scott, euh, feu ça brûle, et... Euh, alors... Bon l'arc oh, ouais, ça c'est la route, voilà Oui, I'm, mm. I'm, I'm, j'sais pas quoi là okay, voilà. Il y a deux autres méchants, mais j'ai pas leur l'articulé, j'ai oublié Je me suis pas attaqué Kenzo on l'a carotte géante il était pas LG, il était solo, il avait une charm 4 Il a été et s'est fait tuer par le coup Ok, ça me va Bon bah euh, Scott ou, winier, ou euh, I'm Jai, je sais quoi là. y'en a un des deux qui un Du coup. Ok, ok. Ouais, euh, tu un un rôle, de bro, je non. Oui, on a tué les deux, deux LG sur trois là. Et ah j'ai tué le non, et on a tué le feu follet aussi. Quoi Il y a eu les puces. Il y a en a deux qui LG. Attends quoi Ah Je sais pas. En fait, un événement aléatoire ou je sais pas quoi. Euh, je peux tout comprendre. je t'avoue Ok, bah bon. c'est toi. Je te tue. Je te jure, je te tue. Ah fait, pas... Bon, t'inquiète pas que tu as mon arc, tu vas le sentir. Ah ouais? Bah, bah, bah. bon. Potentiellement, un, un briac aussi. Oh. Mais j'étais avec Il shirt Y'a Damien qui est Derrière les gars, ce côté, ce Solitaire, gardons, solitaire. Gardons, solitaire oh, le oh les gars, je suis le meilleur stratège ever, c'est incroyable. Non, non, non, non, t'es pas avec le. Allez, on vient tuer le loup là. Oui, vous avez rencontré le groupe de tête Derrière toi, retourne-toi! Oh non, Fares. <rire> T'as pas envie de faire ça, Fares. Merci. Fares, je pensais qu'on était copains. Du coup, t'es quoi? Euh. T'es solo, je me doute, mais. Non, je suis pas solo. Oh, c'était qui c'est? C'est moi? C'est moi, c'est moi. Je te jure que je suis avec toi. Bon. Enfin, je suis pas avec toi, mais. Oh, ce coup, ma souris, putain! Il est mort, il est mort, il est mort. Oh. oh il m'a pété, oh il m'a pété, oh non la tristesse, j'avais des bottes à te donner en plus, ah dommage, oh, oh la dinguerie pour 2021 les gars, la deuxième chance pour 2021, c'est pour ça que j'y suis allé comme un con, c'est parce que je me suis dit qu'il aimerait en fait, j'ai pas de faire une remontade alors, comment il est mort l'autre, c'est Briaclou! Briaclou! Briaclou? Ouais. ouais avec Scott, sont tous les deux là devant derrière. Ok. Ah bah il est là, il est là. Ah, ah, t'es pas une catin toi Non, je suis pas une catin du tout. Hein. Ok. Au contraire. <rire> euh. Chaud j'ai vraiment des infos, celui de raisin et ancien. Ça c'est sûr. Chou était quoi du coup Mon chaud était. Attends, fais voir. Braconnier. Mais il doit plus rester tant de LG que ça. Hein. Alors euh. Il y a au moins 6 ou 7 LG morts. Euh... Il est bizarre Max Rogue, hein. Il pue. Demain le début de la galette des rois ou... Oh putain. Mmh. Mmh. Euh, nous on voit qu'il nous a dit euh, sur TS en mode Ah c'était pas jus de raisin ancien va oh, c'est un bah oh. C'est un appât, c'est un appât, attention Oh il y a des bottes oui, y'a mes ou Ecoute toi t'es safe, Remna est safe Fefe Sabrul a skip Cupidon Angine a skip méchant Briac méchant Jus safe, King j'en sais rien, moi safe Ratex apparemment méchant oh. vraiment méchant Max, 3, ah oui, oui, gros méchant, moi. T'as buté le braconnier Bah non, vraiment, j'étais avec Fares quand il non, est mort. Non, non, non, non, non, J'étais avec Farès oui, quand il oui. es braconnier est oui, oui. mort. Hein. Des méchants. Bichard, explique-moi ouais. pourquoi alors il a dit au braconnier Non, non, attends, retourne-toi, j'attendais juste que les deux viennent de nuit. Mais c'était pas la nuit, et tu, tu comprendras à la fin de la game ce que j'ai voulu avec lui. C'est pour vérifier son rôle, juste. Et je l'ai bien compris. Non, non, j'ai juste bien compris son rôle, garçon. Ah, bienfaiteur. Aïe. Pourquoi il y avait des. C'est groupe de 3 les gars non. Je suis Mais c'est pas de grave, c'est pas de grave, non. on va le prendre Képidou, nous les gars Je crois que c'est Feuffé -feu, ça mais... brûle Groupe de 3 Y'a la moitié des games qui vous accusent d'être en, en coupe toi et Briac. Non non on va prendre Nel avec nous. Briac est méchant. Bah après Briac, m'a quand même tué quoi non, non, Enfin. Non, je... <rire> Aïe euh, Y'a un mec invisible qui tire des flèches là goose barré, goose barré, goose barré. On a pas le droit de fight. Mais j'ai le raisin, il est invisible euh, oui. Il y a encore le jam Hugo, ouais, bah, si c'était sûr qu'il était méchant, lui. T'as vu, vu ça T'as vu ça Attends, La nuit est dans une minute, il vient encore. C'est encore pas mal de loups, par contre, hein Euh, non. 3 oh, non. Ouais, 4 quoi. Comment tu sais ah, allez. Comment tu sais Parce que j'ai libéré tous tes copains. T'as libéré tous mes copains Oui. T'es encore avec moi là Ils sont pas venus Mais ça a abusé Les max On est déjà en train de fight. Clash là, t'es où, es où, es où Il est descendu, il est descendu, il est descendu. T'es avec moi On descend. Max Oui, oui. T'es où Bah là, mais il y a Corinne sous les arbres en fait. Où Je sais pas. Bah mon ref. Honnêtement, honnêtement. Il reste 4 LG t'as dit S'il reste 4 LG me tue pas. Essaye de me baiser comme ça là. Non non, Fares Patak Fares Patak Il a tué, il a tué euh... Nel. Il a tué Nel. Il a tué Nel. Oui bien sûr. Si t'as eu le rôle de Nel, tu t'es obligé de me suivre quoi franchement. C'était le rôle de Ned, t'es obligé de me suivre, fils de. Attends, il avait quoi, Ned Deux T'es méchant, toi Non, <rire> Oh bon. Oui Non, non, il reste 4 loups, hein, le m'a dit. Hein. Oh merde, il reste 4 loups. Oh non, il reste 4 loups, c'est vrai, c'est pas facile en français. Mais j'avais bien raison, vous étiez qui bien coupe, quoi. Urgent, là. Oui non mais je Et sais mais fait, ça veut pas dire que t'es pas en couple frérot T'as oui, oui, mais... deux, t as... T as un truc, euh, as deux pièces en soi Est-ce que t'avais oublié ou tu gardais un coup Ah non j'avais toujours ça euh... dans ma tête hein Après s'il reste deux loups c'est pas force de me tuer hein Parce que je suis ouais, pas, pas loup moi Moi je sais pas villageois euh... hein T'es vraiment soeur frérot pour... je le sais je suis jumeau Bah non non non, non. Si, si. Ok oui, tu on était ensemble à 50 minutes de jeu j'ai le de Comment t'as eu le peine du coup je l'ai crafté Oh ouais Matelot Ok c'est le moment c'est le moment de chanter ok Merci Non bah non bah du coup je voudrais un merci continue. Ah je trop il y a pas, non. Non mais il est pour le coup. le il est mieux de Bah il est rival. Allez. Après enfin si vous, vous aviez vu le couple quoi. Bah celle qui sait le couple c'est Scott. Ah mais ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont 50 gapels chacun quoi. Oui, je sais mais il y a des Chances qu'on les drop parce que feu, feu, ça brûle. Je sais que je peux le drop rapidement, mais de toute façon, même s'ils avaient pas 50 gaples chacun et qu'ils étaient dans la merde, tu nous dirais ça parce que c'est dans ton intérêt qu'on reste tranquille alors que c'est pas dans le nôtre. Oui, c'est vrai. Finalement, il était je D'accord, oh là là, je cours si mal. Tu vas essayer de me faire tomber dans la faille là. C'est un Ah il a été bon, bien joué, il s'est joué avec les failles, il est trop chiant, je le déteste Le dur s'est passé Est-ce que je suis de raisin, il est loin Il faut que je retrouve Judreysin J'ai commis le genre en que Judreysin n'a plus le début sur Macfrog Ouais ouais t'avais raison On bah reste à côté parce que bah de toute façon On euh... mmh. bosse, j'ai repéré un euh, l'endroit, il y a un petit lac euh, Je pourrais peut-être jouer avec Strider si on aurait pas y aller Ouais il est là, ça va être dur là J'aime bien, j'aime bien! Et c'est qui? Et I'm edging Coney et là, il est quoi? Euh Pour moi, SRLG, étant donné qu'il a essayé de me shooter quand j'ai. Ils ont dit qu'ils étaient que deux! Il y a que Bria qui est. Voilà, oh, ils sont là. Mm. Tout derrière, ils sont là. On a peut-être un couple peu avec Scott. Non, non, non, c'est Fufu qui est couple avec Scott. Je pense que là, honnêtement, on va devoir jouer avec le dernier LG. <rire> du coup, non? <rire> Compliqué. Bah, du coup, on va s'abstenir, quoi. Après, c'est un 2v2, hein. Mm, bah écoute, je trouve que c'est comme la dernière fois, une petite finale. Allez! Nous sommes en finale contre le couple. Je suis actuellement avec Jus de Raisin, face à Feufeu Sabgul, à I'm Injection, difficile à dire son pseudo à lui aussi, hein. et Scott. En face de nous, ils sont trois. Nous sommes deux. Nous avons un seul atout, les Death Riders de Jus de Raisin. Et nous allons essayer de bien nous en servir. On sait qu'il y a un lac situé à côté du 0-0. Notre objectif est de trouver nos assaillants et de les attirer directement dans notre piège. Pour gagner, notre objectif est simple. Il faut tuer l'un des deux membres du couple. Si le couple meurt, le Cupidon gagne avec le village. Et du coup nous gagnerons à 3. Donc il va falloir pas trop attaquer le Cupidon, mais se défendre quand même, tout en attaquant le couple. Et c'est la partie la plus difficile de cette partie mesdames et messieurs. J'ai deux fois partie Bonne année à tous. Ils sont là. Bah c'est le Cupidon. Elle a raison. Du coup ils ont deux punch Viens, Viens, suis-moi, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Tu sais où on va, tu sais où on va. Ça va aller ah non, pas tranquille, d'avant. Ok, t'inquiète, je mets des flèches. Juste à gauche là, non, juste à gauche. Est... Ah, là, est... Tu peux sauter. Vas-y. Venez venez, venez, venez, venez. Donc, euh, Aïm, ah, je pense qu'il peut le buter dernier. Si on doit le tirer. Scott. Oh, Mort, c'est bon! <rire> Il, il, Putain vous te êtes les te te boss les gars vous êtes trop fort GG hein. Ok je okay, joue le temps joue t'en joue joue le temps. t'en joue GG, joue comprends pas.